Dans cette vidéo, il va être question de l'argent, le métal-argent. C'est un sujet qui fait réagir ceux qui croient dans l'argent, comme certains croient en Dieu. Moi, je ne crois en rien, sauf en Dieu. Je ne crois donc pas dans l'argent a priori, mais c'est un métal qui m'intéresse, à la fois en tant que valeur refuge relative, et à la fois en tant qu'outil de spéculation avéré. Le marché de l'argent depuis un mois pose question. Bonjour, c'est Pierre Beaumont. Dans cette vidéo, je partage avec vous mon analyse et ma tentative de dégriptage des événements qui agitent le marché de l'argent. ces C'est ainsi. Dans le vif du sujet, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je vous recommande de vous abonner de façon à ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai sur le thème des métaux précieux ni celles que je fais ordinairement sur les sujets de l'économie, de la finance et et du patrimoine. Ce conseil judicieux étant prodigué, voyons comment les choses se passent actuellement sur le marché de l'argent. Alors pour ça je vais rappeler quelques chiffres qui sont très, qui sont très parlants. Depuis trois mois le marché de l'argent, les cours de l'or ont augmenté de 42%, dont 28% depuis un mois et dont 16% depuis une semaine. Il y a donc un phénomène de réveil sur le marché de l'argent, la, un, réveil, un réveil des cours de l'argent qui avait, qui avait pris un certain retard, selon les critères habituels d'analyse entre les cours de l'or et de l'argent, on pouvait considérer que les cours de l'argent avaient pris du retard par rapport à la hausse des cours de l'or. Je pense qui donne une idée de ce que peut être l'explication de ce qui se passe sur le marché de l'argent. Ce ratio, c'est justement le ratio or-argent qui euh, mesure le, le rapport qu'il y a entre le cours de l'or et le cours de l'argent et cela en, per en permanence. Alors nous, nous avons euh, un ratio, nous sommes partis d'un ratio qui, il y a trois mois, était et déjà depuis un certain temps, autour de 80 c'est-à-dire qu'une quantité d'or valait 80 fois plus cher que la même quantité d'argent et on a vu que en l'espace justement d'à peu près trois mois, euh, ce ratio est passé à 120. C'est-à-dire que on a assisté à une hausse de l'or qui n'a pas du tout été accompagnée d'une hausse comparable de l'argent. On peut même dire que l'argent n'a quasiment pas bougé, alors que l'or depuis le début de l'année et particulièrement depuis le mois de mars, a connu une hausse accélérée. Et justement. C'est pendant cette phase que le ratio hors argent est passé de 80 à 120 et même à 124, euh, 124 euh, vers, je crois, vers, vers la fin mars. À partir de mars, on a assisté donc au début de l'augmentation rapide des cours de l'argent, qui a entraîné mécaniquement, mathématiquement, plus exactement, la diminution du ratio hors, hors argent, c'est-à-dire qu'à partir de mars l'argent a augmenté nettement plus vite que l'or et on voit que aujourd'hui, ces tout derniers jours le ratio or-argent est passé à 82 c'est-à-dire qu'il est revenu au niveau de ce qu'il était avant la hausse assez importante qu'a connu l'or grosso modo à partir du Covid, c'est-à-dire à partir du début de l'année donc on, on a la forte tentation de considérer que cette augmentation de l'argent depuis, de, depuis trois mois euh, n'est que le rattrapage de l'augmentation de l'or qui n'avait pas, elle, été a, a, suivie jusqu'à présent par l'augmentation de l'argent et qu'on est revenu à un ratio qui est un ratio de relativement long terme, en tout cas depuis quelque temps, entre l'euro et l'argent, ce qui donne à penser, mais ce n'est évidemment pas une, ni une preuve ni une démonstration, euh, en tout cas on, on y pense fortement, moi, moi, moi du moins, que la hausse de l'argent est peut-être terminée. Alors je dis ça avec prudence puisque si ça se trouve, dans 15 jours, on va voir l'argent continuer à s'envoler et je ne veux pas me ridiculiser. Mais si on, si on veut essayer de comprendre ce qui explique cette hausse de l'argent, il y a une indication probablement forte à considérer ce, ce qu'a été, qu été le ratio argent depuis le début de l'année. De l'augmentation rapide depuis 3 mois des cours de l'argent, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à jusqu il y a trois mois, les cours de l'argent n'avaient pas suivi l'augmentation de la masse monétaire. Alors ça veut dire quoi Alors que eux, les cours de l'or, l'ont en partie suivi. Eh bien ça veut dire que quand on augmente la masse monétaire, mécaniquement, le prix de l'ensemble des biens et services et des actifs doit augmenter. Alors ça c'est, grosso modo, à la louche. Euh, si certains augmentent et que d'autres n'augmentent pas, il faut, se, il faut se demander pourquoi. Alors, Par exemple, on voit que les prix des biens et services, c'est-à-dire ce qui fait notre vie quotidienne, n'a pas beaucoup augmenté. Quoique, depuis, euh, euh, depuis le, le confinement, on voit bien qu'il y, y a des choses qui ont augmenté, mais heureusement pour nous, cette augmentation n'est pas du tout dans la mêmes proportion de la masse monétaire, puisque depuis trois mois, la masse monétaire a augmenté de 75%. Euh, confère la vidéo précédente que j'ai faite et, et d'autres, sur la portée de cette situation. Alors c'est ainsi parce que les injections de monnaie qui ont augmenté, qui ont augmenté la masse monétaire de 75% se font en dehors du circuit du fonctionnement de l'économie réelle, et vous le savez, tout ça va dans la finance, ce qui fait que ce qui augmente ce sont les actifs, et parmi ces actifs il y a les métaux précieux, il y a l'or et l'argent. Donc mécaniquement l'or avait augmenté, comme, comme aussi ont augmenté beaucoup depuis l'effondrement de février les actions, mais l'argent n'avait pas bougé. La conséquence, c'est que l'argent se trouvait anormalement bon marché, compte tenu de la quantité de monnaie qui est aujourd'hui en circulation. Euh, du coup, il augmente, et ce rattrapage a quelque chose, somme toute, d'assez mécanique, et il s'est effectué, puisque désormais, on a un ratio hors-argent qui, qui est revenu dans les... Dans, dans, les, dans les niveaux habituels, en tout cas depuis, depuis quelques années, et par conséquent, on peut penser que le retard des cours de l'argent par rapport à la masse monétaire, quelque part, est maintenant rattrapé. Alors maintenant, quid de la suite Compte au tenu de ce qui se passe sur le marché de l'argent, le sujet euh, à la mode, le sujet du jour, c'est de spéculer sur ce que va être l'évolution future dans les tout prochains euh, jours et semaines, du cours de l'argent. Est-ce que l'argent euh, va augmenter encore euh, beaucoup, énormément, s'envoler euh, Est-ce que ça va se manifester dans la semaine qui vient ou dans le mois qui vient À mon sens, ça n'a pas vraiment, vraiment d'intérêt. Ce qui est important, c'est de constater que ce réveil de l'argent qui se fait après une augmentation nouvelle des cours de l'or en vigueur, en gros depuis le début de l'année, eh bien, ce réveil de l'argent est un élément supplémentaire qui confirme l'augmentation des cours des métaux précieux, en d'autres termes, qui confirme qu'il y a une réallocation de l'épargne qui est en train de s'effectuer vers les métaux précieux. C'est l'illustration de l'analyse que je développe depuis plusieurs, plusieurs années dans des articles que je rédige à destination de la communauté des épargnants qui me suivent que je développe depuis plus de six mois dans diverses vidéos de ma chaîne. Cette analyse est toujours fondamentalement la même. Euh, le, le sujet de fond, c'est l'effondrement en cours de la valeur des devises, de nos devises, des, des, des grandes devises en particulier de, de l'euro, suite à l'augmentation massive de la, de la masse monétaire due aux injections faites par les banques centrales, et qui vont continuer, la, la politique est, est, clairement, est clairement affichée, on l'a vu à l'occasion de la crise du Covid et, et notamment les déclarations de Christine Lagarde chez nous et euh, les déclarations de Jérôme Powell aux, aux états unis euh, la conséquence de cette augmentation massive et continue de la masse monétaire, c'est forcément un affaiblissement massif et continu de la valeur de la monnaie. Cela prend des années, entre le moment où j'ai commencé à faire des articles sur ce sujet, et aujourd'hui la situation s'est fortement aggravée, l le niveau de l'or a beaucoup monté, et le niveau de l'or, c'est bien le baromètre de la valeur des monnaies, puisque, vous le savez, l'or reste toujours constant. Quand l'or monte, en réalité, ça veut dire que les monnaies baissent par rapport à l'or, et on assiste de fait à une baisse conjointe de toutes les monnaies concernées par les quantitative easing par rapport à l'or. Et après des années de cette politique de dépréciation permanente et délibérée de la valeur des monnaies, les ménages, les épargnants commencent à se rendre compte de la situation et se tournent de façon tout à fait logique de plus en plus vers les valeurs refuges et surtout vers les valeurs refuges par rapport à la monnaie que sont les métaux précieux, l'or et l'argent en l'occurrence, et tout particulièrement l'or. L'argent, dans cette, cette affaire-là, est, est en quelque sorte un suiveur de, de l'or, mais le cœur de la protection contre la dévaluation des monnaies, la perte de valeur de monnaie et l'inflation, c'est l'or. D'ailleurs, dans le coffre des banques centrales, il n'y a pas de l'argent, il y a de l'or. Pour autant, l'argent est, est, est intéressant, notamment contre l'inflation, puisque... Sur les longues durées, on s'aperçoit, enfin sur, avec des observations sur de longues périodes, on s'aperçoit que l'argent protège peut-être même encore mieux que l'or contre l'inflation. Donc je m'applique à moi-même les analyses et les déductions que je fais. J'ai recommencé à acheter de l'or en tant qu'outil de sécurisation de mon patrimoine et de mon foyer. Donc ça c'est pour moi. Maintenant, pour ceux qui me suivent depuis des années à travers les articles de ma newsletter, et depuis un peu plus d'un an, à partir de, de YouTube, j'ai remanié ma formation sur la protection du patrimoine et du foyer par l'or, de façon à, en même temps, rendre son prix encore plus abordable, et aussi la rendre plus pratique pour pratique, pour pratique de manière à ce que ceux qui décident de l'étudier en tirent les, les bénéfices opérationnels le plus vite possible, ce qui leur permettra d'acheter de l'or sans tarder. L'idée étant que ce qui se passe actuellement sur le marché de l'argent ne fait que souligner la pression qu'il y a maintenant sur les métaux précieux en général. Le roi des métaux précieux étant l'or, cette hausse de l'argent a toute chance de, de, de préfigurer une hausse encore nouvelle de l'or et... Dans les, dans, les mois qui, dans les mois qui viennent, il est très raisonnable de penser que les cours de ces métaux, particulièrement de l'or, vont encore augmenter. Et que par conséquent, se protéger par l'or, ça ne sera peut-être pas forcément quelque chose de faisable ou d'éminemment judicieux si l'or euh, voit son prix augmenter de 50% ou voire plus dans les mois qui viennent. Il vaut mieux le faire ces temps-ci. En tout cas, c'est l'analyse que j'ai faite pour moi. Je vais répondre à la question du titre de la vidéo qui est l'or ou l'argent de la manière suivante il faut clairement augmenter notre allocation en métaux précieux, voire la créer si on n'en a pas. À mon sens, la base doit rester l'or, d'une part, parce qu'il est beaucoup plus reconnu en tant que réserve de valeur que l'argent, donc, ça c'est un, un élément important. Dans, dans la recherche, justement, de sécuriser nos valeurs et notre patrimoine dans le cadre d'une baisse de la valeur de la monnaie, voire, voire plus, voire pire, euh, et également parce qu'il est beaucoup moins volatile que l'argent, ce qui va mieux, toujours dans le sens, de protéger la valeur de notre patrimoine. Cela étant, je pense qu'il faut quand même réserver une petite place à l'argent, euh, à partir du moment où le, le pilier notre sécurisation patrimoniale et du foyer, c'est l'or. Il faut, on peut dériver une partie de notre allocation vers l'argent. Parce que vu ce qui se passe actuellement sur le marché de l'argent, on ne peut pas être sûr du tout qu'on soit de nouveau dans un, un train de hausse de, de l'argent. Vous l'avez compris dans les explications que j'ai données au début de la vidéo, je ne m'hazarde absolument pas à faire ce genre de condostics, mais il n'est pas, pas du tout écarté. Je sais qu'il y a des spécialistes des marchés de l'argent qui l'envisagent sérieusement sans pour autant d'ailleurs le pronostiquer clairement, mais il faut l'envisager et à ce moment-là avoir une petite allocation d'argent qui pourrait monter au moins à moyen terme plus vite que l'or, eh ça, ça serait un booster à la, à la hausse de, de la valeur de, de nos placements euh, des métaux précieux. Et puis également, en se disant que malgré la hausse importante qui a eu lieu sur l'argent, actuellement il n'est toujours qu'à à peu près on est qu à 19 euros l'once à l'heure actuelle, malgré la la hausse qu'il qu connaît depuis trois mois, bon, historiquement, ce n'est pas vraiment un prix très élevé. On peut en déduire que le risque de perdre significativement sur une allocation argent dans les, on va dire à moyen terme n'est pas important. Peut-être que dans les, les semaines qui viennent, l'argent va se mettre à baisser, euh, ce qui prouverait, euh, prouverait finalement que sa hausse a été plutôt, euh, plutôt excessive. Mais enfin, sur des durées plus longues que cela, sur une durée d'un de an, deux ans, en achetant de l'argent à 19 euros l'once on a assez peu de chances de perdre Du moins c'est ce que je pense pour synthétiser tout ce que j'ai dit et bien avec une forte probabilité voire une très forte probabilité on peut anticiper une hausse encore significative des métaux précieux en particulier de l'or dans les semaines et dans les, qui, et dans les mois qui viennent il est même possible qu'on soit à l'aube d'un emballement de, de la hausse y compris, y compris de l'or. Par conséquent, l'homme sage commencera dès maintenant à augmenter son allocation d'or et d'argent, mais surtout d'or. Et s'il n'a pas encore d'allocation, il s'empressera d'en créer une dès maintenant. Voilà l'ensemble du message que je voulais vous délivrer aujourd'hui en ce qui concerne le sujet de l'argent derrière, derrière lequel on comprend qu'il y a le sujet des métaux précieux, de l'or et, et de la monnaie. Si elle vous a plu, bien évidemment, levez le pouce, c'est très important, vous savez pourquoi. Commentez, vous savez à quel point vos commentaires sont essentiels pour moi, j'en ai parlé dans beaucoup de vidéos, et c'est de, de plus en plus vrai. Partagez-la, et puis si, si ce n'est si fait, mais je n'ose imaginer que ce ne soit pas fait, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.